Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Vous avez vu le nouveau t-shirt C'est des nouveaux logos. Donc, je vous invite à aller voir la boutique Dédé Frelon que vous avez dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne et Dédé Frelon, il n'y a pas de souci. Et en plus, je crois que maintenant, sur ce site, les livraisons sont gratuites. Donc, n'hésitez pas. Allez, aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler des moustiques. On rentre dans la période et commence à faire chaud. Les moustiques sortent. Ça va être le calvaire cet été. Le calvaire. Essayons de faire quelque chose pour réduire le nombre. De moustiques cet été dans notre jardin. Zéro, je pense pas. Voilà. Donc euh, les moustiques il y en a de plus en plus. Malheureusement, il va falloir faire avec. Donc il y a quelques appareils qui peuvent faire un peu de prévention, d'accord. Je vais vous montrer ça. Mais pour l'instant, je vais vous montrer une petite extrait de vidéo de la ville de Toulouse qui a fait une petite campagne pour les moustiques pour préparer la saison. Et je l'ai trouvé plutôt sympathique et très très bien faite. Donc je vais vous la montrer et après je vous montre moi ce que j'utilise comme appareil et ce que vous pouvez faire pour chez vous. A de suite Vous seul pouvez faire chez vous ce que les agents publics font sur les espaces publics, la chasse active aux larves. Et l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du moustique-tigre, et de ralentir son implantation en supprimant toutes les eaux stagnantes sur les balcons, terrasses et dans les jardins et piscines. Quelle que soit la contenance du réceptacle, de 1 cm à plusieurs mètres cubes, l'eau stagnante est le lieu de ponte idéal. Enfin, le moustique tigre craint le mouvement et redoute les poissons et batraciens friands de ses larves. Différents gestes et précautions sont ainsi à prendre couvrir de manière hermétique ou avec des moustiquaires tout type de réceptacle, cultiver des plantes répulsives, citronnelle, géranium, curer totalement tout endroit susceptible de piéger l'eau, entretenir piscine, bassin, pompe, arrosage et jardin, évacuer tout type de déchets, porter des vêtements amples et couvrants, ventiler votre logement en utilisant ventilateur ou climatisation, Rangez à l'abri de la pluie tout type d'objets susceptibles de piéger l'eau. Vérifiez que vos portes et fenêtres soient bien hermétiques et les lits de bébés protégés par une moustiquaire. Videz deux fois par semaine tout type de réceptacle. L'ensemble de ces gestes reste LA solution contre le moustique-tigre. L'implication de chacun est donc essentielle. Bon oh, les dédés là on est dans mon jardin, je vais vous montrer les appareils que j'utilise Donc vous allez voir, hop, on va tourner tout ça Donc vous voyez, on est sur trois appareils Mais il y en a deux qui sont les mêmes choses Celui-là et celui-là, c'est pour créer des pièges pour capturer les moustiques femelles Qui vont vouloir pondre Et ça, c'est pour attirer les autres moustiques adultes, surtout femelles, qui veulent vous piquer Sachant que vous savez très bien qu'il n'y a que les femelles qui piquent l'homme donc ça c'est un appareil électrique qui se branche à une prise Donc il va falloir mettre ici la prise Ça c'est de l'huile, je pense que vous connaissez Ça on va s'en servir pour ces pièges, je vais vous montrer ça Donc je, pré... Donc, je prépare tout ça et je vous montre Donc voilà les dédits On va commencer par le piège qui attrape les femelles qui veulent pondre. Donc on a un petit bac avec des petites ouvertures pour évacuer l'eau s'il y en a trop Ici vous avez un couvercle, où le moustique va rentrer par là On va rajouter un filet dessous, qui évitera au moustique de tomber dans l'eau et on va le poser dessous Le moustique arrive par dessus, essaye de pondre dans l'eau Le problème c'est que le filet va l'empêcher Et à l'intérieur de la partie transparente, on va mettre de l'huile quand il va vouloir ressortir, il va se coller sur l'huile et il sera piégé. Alors je vous montre comment on met l'huile. Tout simplement, on prend de l'huile au tournesol normalement. On met à l'envers. Et on tourne. Vous pouvez utiliser un sopalin pour pouvoir l'étaler comme il faut c'est pas pratique à filmer hein je vais vous hein là, on est mis sur la table malheureusement on va faire tuer voilà donc là vous avez de l'huile tout à l'intérieur donc ça sera collant pour le moustique après on prend le petit filet qu'on met à l'intérieur on serre la cordelette Vous allez me dire c'est quoi qui va l'attirer à l'intérieur. Et bien à l'intérieur, on prend un peu de fouet qu'on met à l'intérieur, plus de l'eau. On sait que c'est l'eau stagnante qui attire les moustiques Donc on crée de l'eau stagnante Le petit foin ça fait un peu des, des cachettes Et le moustique va vouloir pondre les œufs à l'intérieur Le problème c'est qu'il sera coincé par le filet Et là il est capturé Après il faut savoir le placer au bon endroit dans son jardin Et ça je vous montre ça tout à l'heure Donc c'est vendu sur Amazon, vous aurez un lien qui sera dans la description, c'est vendu par deux donc ça permet de créer un deuxième piège dans votre jardin Bon les dédés, là on est sur le deuxième piège de moustiques donc celui-là il se branche à une prise donc il est quand même beaucoup plus cher que l'autre c'est une machine qui attire les moustiques adultes surtout les femelles qui veulent vous piquer qui les attire comment par un petit sachet de phéromone de l'homme qu'on met à l'intérieur après on met le petit filet à l'intérieur, le moustique rentre par dedans, attiré par le phéromone qui sera dessous et se fait coincer dans le filet et ce piège là, il faut essayer de le mettre le plus proche de vous quand vous profitez de votre terrasse l'été mais le placement, je vous montrerai ça tout à l'heure donc on va regarder comment la machine est faite donc voilà la machine l'intérieur on prend le petit sachet on voit qu'il y a une paroi pour le mettre à l'intérieur ouais. après on a le petit filet qui est juste là qu'on met à l'intérieur ici avec on rentre bien la petite cordelette pour éviter le minimum d'espace et après il suffit de brancher et la machine est prête Allez, je prépare tout ça, je vous montre les endroits et je vous dis à tout de suite Bon, voilà les dédés, les trois machines sont prêtes, machine électrique et les deux machines qui vont piéger les femelles qui vont pondre. Allez, je vais vous montrer où on pose ça, on va commencer par la première. Allez, on la suit. Donc vous voyez ici, on est sur un endroit où j'ai pas mal de fleurs, à côté de la terrasse. Il y a le puits, il y a d'autres fleurs, le bac où il y a les tortues. Donc c'est un endroit où il y a pas mal de feuilles d'eau, quand il pleut, ben l'eau stagne au maximum donc il faut essayer de créer un endroit ça reste humide euh, souvent à l'ombre, donc les moustiques aiment bien ça donc il va falloir trouver un endroit particulier où le mettre et moi je choisis ici vous Voyez. donc ça c'est pour la première partie on va chercher la deuxième et on va regarder où on va le mettre après, puis vous avez un grand jardin il va falloir plusieurs boîtiers à mettre Après ça c'est des boîtiers que vous pouvez essayer de créer vous même hein. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'acheter celui là euh, Parce que c'est quand même juste un bac De l'eau, un filet Donc si vous êtes bricoleur à mon avis vous pouvez faire quelque chose Donc vous attendez les, les tondeuses et tout ça c'est normal hein. On est dans le jardin, il y a les voisins Tout le monde est confiné Donc il y a un peu de bruit Allez, là je vais vous montrer le deuxième endroit Donc ici on est sur un parterre de fleurs aussi vous voyez, quand il pleut, l'eau peut snacner et créer des endroits où les moustiques peuvent se poser On est juste à côté de la cabane des chats Donc on va poser ça en plein milieu Voilà, vous avez vu ici, c'est les tomates pour cet été, préparation Donc voilà, Donc maintenant on va regarder euh, où poser la machine électrique pour se protéger, où vous pouvez la déplacer. Bien entendu, il faut une prise de courant. Mais le câble est quand même assez long, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez ici, nous c'est la terrasse où le soir, quand on veut profiter du soir, on se met là. Euh, à côté de l'endroit où je vous ai dit, il y avait un parterre de, de fleurs où des moustiques peuvent se reproduire. Donc on a mis le piège là, mais ici on va vouloir protéger notre terrasse donc j'ai la chance d'être équipé d'une prise sur la terrasse, c'est moi qui l'ai mis donc je vais prendre mon piège, donc, je vais poser le, le, la caméra donc je prends le piège donc vous voyez que le câble, le câble est assez long, hein donc on peut le déplacer que moi je l'ai mis là mais on peut la décaler un peu dans le jardin vous avez vu la longueur du câble voilà Et je ne sais pas si vous entendez le bruit voilà c'est juste un peu bruyant mais l'avantage c'est que ça va attraper les moustiques sur à peu près 30 mètres carrés Voilà. ça ne fera pas tout votre jardin mais au moins l'endroit où vous mangez euh, où vous discutez avec des amis euh, vous pouvez vous protéger après, vous pouvez faire un petit feu aussi, ça les fait partir, mettre des bougies citronnelles aussi, mais ça c'est un complément. Après, si vous vous déplacez comme nous, là j'ai une deuxième terrasse, si je veux profiter de cette terrasse, surtout que le soir on peut allumer la lumière, j'ai une prise là-bas aussi et je peux installer ma machine au même endroit. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc... On va faire un petit bilan, les moustiques femelles, c'est les seuls qui pondent, comme toutes les femelles, c'est les seuls qui nous piquent, on a besoin de nous protéger, on ne peut pas éviter tous les moustiques, mais si on peut réduire, donc on regarde si on n'a pas de l'eau stagnante quelque part chez nous, les gouttières de maison par exemple, les pots de fleurs, vous avez plein d'endroits que vous pouvez vérifier, euh, votre herbe, il faut qu'elle soit tendue le, le plus souvent possible Vos arbustes aussi, ne laissez pas trop vos arbustes pousser Avec, euh, Dès qu'il va avoir un peu de puits, il va avoir de l'eau qui va stagner Et ça va créer des, des endroits où on moustiques, pour faire des pontes. Donc on entretient le jardin, on pose ses pièges Et on est tranquille N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu Et moi je vous dis à très bientôt les dédés Quoi Vous pas abonné à des livres